bonjour vous me connaissez sans doute déjà mais pour celles qui ne me connaissent pas je m'appelle Nathalie Krebs je suis fondatrice et formatrice de la marque your nails international et aujourd'hui j'aimerais vous proposer un petit challenge alors est-ce que vous êtes prête à me suivre durant 7 jours pour déterminer si euh, le métier de prothésiste angulaire est fait pour vous alors durant ces 7 jours on verra plusieurs petites formations d'initiation que ce soit donc à la pose de vernis la pose de vernis permanent et quelques nail art simples euh, mais également on fera des exercices des petits tests pour voir justement euh, si ce métier est fait pour vous on fera des méditations on fera des exercices euh, alors assez ludiques, voilà pour pour pas que ce soit trop sérieux et, euh, et dans un troisième temps je vous proposerai également d'intégrer le groupe privé femmes d'exception alors par contre il faudra juste répondre à trois petites questions à ce moment là puisque je n'accepte pas tout le monde sur ce groupe je veux veux euh, que ça reste un groupe chaleureux, bienveillant, comme ça l'est jusqu'à présent. Et pour celles qui finiront le challenge de 7 jours, je vous offrirai une petite surprise voilà. mais uniquement à celles qui, euh, qui valident vraiment les 7 jours. Alors comment faire Tout simplement, il suffit d'appuyer sur le bouton à côté de cette vidéo. Euh, vous m'indiquez vous simplement votre prénom votre adresse mail. Comme ça, je peux vous envoyer chaque jour des mails avec les différents exercices ou, euh, ou les formations d'initiation. Et donc euh, voilà ce sera très très simple il faudra simplement mettre mon euh, mes mails dans votre boîte principale donc euh, si ça tombe dans vos spams surtout avec gmail hotmail les boîtes euh, comme ça ça peut tomber dans les spams ou dans les promotions donc allez bien vérifier vos, euh, vos mails et puis il suffira donc de mettre mon adresse dans vos favoris pour pour être sûr d'avoir toutes les vidéos. De toute façon, vous recevrez euh, toutes les vidéos donc chaque jour à la même heure et donc euh, il vous suffira donc d'aller voir dans vos différentes boîtes si vraiment euh, voilà, vous ne recevez pas dans votre boîte principale le mail du jour. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que euh, vous viendrez faire partie donc, de ce challenge. N'hésitez pas à partager également ce challenge avec vos amis. Et puis euh, voilà, si peut-être actuellement vous ne vivez pas la vie de vos rêves, que euh, vous êtes peut-être femme au foyer ou peut-être au chômage et que vous, vous dites j'ai tellement, tellement, tellement envie de réussir, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de faire plaisir à mes proches, et eh bien dans cette euh, formation, enfin dans ce challenge de 7 jours, eh eh bien, nous verrons tout ça ensemble. Nous calculerons également combien vous pourrez gagner. Enfin, on va faire beaucoup, beaucoup d'exercices ensemble. Et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis au point avec tous les retours que j'ai eus de, de personnes qui ont fait la formation, de personnes qui se sont inscrites à d'autres formations d'initiation. Elles m'ont souvent dit, j'ai peur de me lancer, euh, j'ai beaucoup de... De crainte par rapport à plein de choses. Et là, justement, le but de ce challenge de 7 jours, c'est que vous n'ayez plus de crainte, plus d'interrogation et que vous soyez sûr de votre choix. Et on va même aller un petit peu plus loin en essayant de déterminer finalement quel est j'ai envie de dire votre mission de vie, qu'est-ce que vous avez réellement, profondément envie de faire, si c'est d'aider, si c'est de, de contribuer à votre échelle. Et tout cela, nous allons le voir ensemble si vous le voulez bien. Donc tout cela, je vous le propose gratuitement, je le fais vraiment avec très très grand plaisir, parce que je sais que ça pourrait aider beaucoup d'entre vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à partager largement euh, cette page, cette vidéo, pour justement aider d'autres personnes à, à votre tour, voilà, les aider à peut-être déterminer si ce métier pourrait être fait pour elle. Je vous dis à très bientôt et merci